Realme vient de nous présenter son nouveau smartphone, le Realme 9, que j'ai déjà entre les mains. À côté de celui-ci, on a eu aussi une petite présentation du Realme Pad Mini, la petite tablette de chez Realme. Dans cette vidéo, on va prendre en main le Realme 9. Je l'ai depuis quelques jours, donc on va voir ensemble ce qu'il a dans le ventre, à quoi il ressent. Bref, vous allez tout savoir sur ce smartphone. Et bien entendu, on va parler aussi rapidement du Pad Mini. C'est parti Commençons par regarder le design de ce Realme 9, mais avant ça, on va regarder un petit peu ensemble la petite tablette, la Realme Pad Mini. Quelques mots sur cette belle petite tablette que je suis en train de prendre en main, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un test plus complet vous intéresse. Avec cette Pad Mini, Realme nous propose un écran LCD IPS de 8,7 pouces, avec un rapport corps écran de 84,6 pouces. C'est une tablette qui va être plaisante à prendre en main. Le format, la taille est vraiment compact, parfaite pour voyager, pour prendre un petit peu partout avec soi. Et on va voir comme système d'exploitation de l'Android. Oui, on va être sur du Realme UI 4Pad qui va être très semblable à ce qu'on retrouve sur le Realme UI pour les smartphones. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir télécharger les mêmes types d'applications via le Play Store. Donc si par exemple, vous avez un petit drone... Hein, vous allez pouvoir vous en servir comme écran pour votre drone. Si vous n'avez pas de remote, bien entendu. Mais la taille est plutôt plaisante. Pour parler du design, on aura une tablette assez classe avec des bordures rectangulaires ici, des tranches. On aura un design ultra fin avec une épaisseur de 7,6 mm. La batterie sera une batterie de 6400 mAh, donc elle sera assez grosse. Et il sera compatible avec la charge rapide 18W. On sera sur le processeur. Unisoc T616 associé à 4Go de RAM et 64Go de stockage interne. Le modèle avec 4Go de RAM et 64Go de stockage se retrouvera aux alentours des 215 euros. On aura aussi un appareil photo derrière, hein, ce qui est un plus, mais voilà, la prise en main sera vraiment top pour une tablette sous Android pour pouvoir regarder des séries, pour pouvoir regarder des vidéos, pour pouvoir vraiment profiter de tout ce que l'on veut faire sur un smartphone par exemple, mais avec un écran beaucoup plus grand et une prise en main plaisante. Voilà ce petit aparté maintenant, on va parler du coup du design du Realme 9. Le Realme 9 est étincelant, on dirait vraiment un lingot d'or. Son arrière, hein, c'est vraiment ce qui est emblématique et tout doré. Avec vraiment une impression de, de structure, une impression de matière, une impression vraiment très sympa. C'est une conception holographique à effet d'ondulation. Vous voyez ici, on a vraiment l'impression qu'il est ondulé alors que non, il est tout plat. On aura du coup un téléphone ultra léger de 178 grammes et une prise en main vraiment confortable. Il est aussi très fin car il a une épaisseur de 7,99 mm. Au niveau de la taille, on sera sur du 160,2 mm. Par 73,3 mm. Au-delà de ça, on aura un écran Super AMOLED de 90 Hz. C'est un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 pixels. Sur l'arrière, on retrouvera bien entendu trois capteurs photos, dont un de 108 mégapixels, le capteur principal, 108 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Un ultra grand angle de 8 mégapixels Et un macro de 2 mégapixels Il pourra filmer en full HD à l'avant dans le petit poisson Un capteur photo de 16 mégapixels Ensuite lorsqu'on va faire le tour du téléphone On retrouve le port carte SIM Dual SIM En dessous une prise jack une prise USB type C, les haut-parleurs et sur le côté, le bouton pour verrouiller. Bien entendu, on le voit ici, on a un capteur d'empreinte digitale en dessous. Voilà pour le design de ce Realme 9. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques pour vous montrer bah, ce qu'il a dans le ventre. Et après, je vais vous dire un petit ressorti. on va le prendre en main ensemble. Vous allez voir. Au niveau de ces caractéristiques techniques, on a aussi quelques points clés assez sympas. On sera sur le processeur Snapdragon. 680 qui est un processeur 4G. On aura comme système d'exploitation Realme UI 3.0 qui tourne sous Android 12. Au niveau du stockage interne, on aura 128Go avec 8Go de RAM. Il sera aussi possible d'ajouter une carte micro SD pour du coup avoir plus de stockage. Il sera compatible Bluetooth 5.1 il n'aura pas le NFC et il aura une batterie de 5000 mAh, en plus d'être compatible à la recharge rapide 33W. Il existe en trois couleurs et il existe aussi en version 4G ou 5G. Actuellement, moi j'ai la version 4G. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on va prendre en main ce téléphone. Je vais vous montrer ce qui est sympa de faire dedans et je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur ces plusieurs jours d'utilisation. Vous l'aurez compris, c'est un téléphone qui tourne sous Realme UI 3.0 ce qui le rend vraiment facile à utiliser Vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs manières On va vous demander au départ si vous voulez une utilisation gestuelle Ou une utilisation avec les boutons Ça, ça va se retrouver dans les paramètres Après, lorsque vous êtes sur l'écran principal Vous allez pouvoir, hop, lancer les applications via le launcher d'application Et ce qui est vraiment intéressant avec Realme UI 3.0 C'est la possibilité de personnalisation Il sera possible de personnaliser l'affichage Attendez, je vais vous mettre en mode nuit Comme ça, vous le verrez peut-être mieux Hop, en personnalisant, voilà voilà, par exemple, même le mode nuit ou en personnalisant la luminosité. Et si vous êtes en mode jour, vous allez pouvoir activer le confort des yeux qui vous permettra de rendre le blanc moins agressif pour vos yeux. Au-delà de l'affichage, vous allez pouvoir vraiment aller plus loin dans la personnalisation du téléphone. Grâce à la personnalisation des fonds d'écran, des icônes, des couleurs, la taille d'affichage, la taille du texte, etc. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les fonctions spéciales. Sur ce téléphone, sur ce système d'exploitation, vous allez avoir des fonctionnalités spéciales, comme par exemple la fenêtre flexible, qui vous permettra de laisser ouvert une petite fenêtre dans un coin de votre écran. Vous aurez aussi le lancement rapide, la barre latérale intelligente, ici où vous aurez des raccourcis, etc. etc. Le mode simple pour rendre le téléphone à la portée de tous et un espace enfant pour le bien numérique de vos enfants. Ensuite, on l'a dit, il va embarquer le capteur de 108 mégapixels au niveau photo qui pourra sublimer vos prises de vue. Bien entendu, l'interface photo reste la même sur du Realme 8. Vous allez avoir en bas les modes de photo, photo, portrait, le mode 108 mégapixels pour avoir la meilleure netteté et... Ensuite vous allez pouvoir avoir des modes secondaires, à chaque fois sur un mode vous allez pouvoir activer l'intelligence artificielle, le mode HDR ou non, le format, et dans le mode vidéo vous allez pouvoir switcher entre du 720p ou du 1080p. Comme je vous le disais en gros il est très simple à prendre en main, moi c'est un de mes systèmes d'exploitation préférés, hein, Realme UI sur euh, Android, et ça permet à ce téléphone... D'être très intéressant à ce niveau de prix. Car il vous permettra de vous en sortir très très bien au niveau photo. Et d'avoir une prise en main assez facile à la portée de tous. Voilà les amis pour ma prise en main du Realme 9. Et ma petite présentation du Realme Pad Mini. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un test plus complet sur ce téléphone, je le ferai avec plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous remets le lien en description. On commence à avoir une belle petite communauté et on parle beaucoup smartphone. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas, oh, n'hésitez pas aussi à rejoindre ma chaîne secondaire Panaco Tips qui vous permet d'avoir des vidéos en format court et bientôt en format long sur les meilleures astuces pour Android ou les meilleures astuces pour IOS. Merci et à bientôt sur ma chaîne.